Salut à tous, allez on va parler du canon web hein, Cette fameuse mitrailleuse que l'on retrouve sur Hot. Hein, décidément c'est la sortie haute euh, par excellence euh, en ce moment euh, dans Star Wars Legion On va regarder la figurine en macro, on va parcourir euh, les cartes euh, ensemble Et puis je vous donnerai un petit peu mon ressentiment Et puis ben bah, je ferai un petit coup de gueule aussi tiens, parce que j'ai envie En attendant si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et c'est parti pour la macro allez alors euh, ce e web là donc déjà on a deux très très beaux euh, snowtroopers qui sont euh, qui sont présents hein. moi je les trouve vraiment euh, vraiment classe hein. c'était déjà euh, je trouve que la sortie des snow snowtroopers ça a été la renaissance un petit peu hein, déjà de des figurines hein, de, de star wars légion parce que ça a été un cran au dessus donc cela, ils ont une pose qui est hyper dynamique, très attendue, hein, le gars derrière le canon. Le web, euh, moi je trouve que le canon manque un tout petit peu de finesse. Voilà, il est en plastique mou, donc euh, du coup, bah, il y a quelques redressements à, à effectuer. Et puis au niveau euh, du trépied, euh, bah, il va falloir bien le coller, hein, parce qu'il ne touche pas spécialement euh, le sol. J'aime beaucoup le, le, le générateur d'énergie qui est à côté. Puis alors la pose du gars à genoux, c'est juste, juste super génial. Je trouve que le binôme fonctionne parfaitement. Vous voyez tous les détails hein, sur, euh, sur les deux gars. Ils, sont, ils ont leur blister sur le côté. Ils ont des petites pochettes de chaque côté. Donc voilà, bon point pour les figurines un petit manque de finesse euh, au niveau euh, au niveau de la mitrailleuse mais euh, voilà avec euh, avec une peinture euh, à relief vous devriez euh, bien vous en sortir voilà bon c'est de plus en plus fin hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment de plus en plus intéressant Star Wars de Légion euh, côté figurine on est loin encore euh, du, du, du grand méchant loup mais on s'en approche. Allez, on va regarder la première carte, hein, la carte principale. Je vais la lire avec vous. Équipe blaster lourd web, donc euh, 55 points. C'est le prix d'un bipod euh, rebelle, d'un hein, TLTT. Voilà, c'est... Euh, oui, oui c'est cohérent. Allez, on va dire ça. 4 points de vie, 2 points de mécanique. Euh, bon, c'est moins hein, que le canon euh, web, c'est normal. Par contre, ça a autant de mécanique que, que lui. Ouais, bon, pourquoi Je ne sais pas. Un putain de dé rouge en défense. Là, euh, voilà, le coup de gueule, il arrive, ça commence à m'agacer sérieusement. Pourquoi euh, les rebelles euh, ont droit à un dé blanc et pourquoi euh, eux, ils ont droit à un dé rouge Ah vous allez me dire, c'est parce que les impériaux, ils ont une armure. Ouais, le canon, lui, il en a pas d'armure. Et en tout cas, je pense qu'il est largement plus fragile. Que, enfin, le, le, le blaster lourd, il est beaucoup plus fragile que le canon rebelle. Donc, d'accord, il est statique le canon rebelle, mais lui sensiblement aussi. Et si vous détruisez euh, ben, leur blaster lourd, ben, l'équipe, ben, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne sert plus à rien. Donc, ça aurait pu être traduit par un dé blanc sur ce coup-là. Mais non, systématiquement, il y a un dé rouge pour les impériaux et il y a un dé blanc pour les rebelles. Et ça, moi, ça m'agace. Et c'est vraiment, sans aucun doute... La chose que je reproche le plus dans ce jeu, c'est cette volonté, en fait, de créer une forte dichotomie entre euh, la défense des impériaux et la défense des rebelles. Tout ça parce que eux auraient une armure. Ben, ils ont peut-être une armure, mais ils se déplacent beaucoup moins bien. Ils sont moins agiles. Donc, euh, voilà. On mérite, euh, on mérite au niveau rebelles. Non, je ne plus les rebelles, moi. Hein, de toute façon, Donc, comme ça, c'est réglé. Mais je pense qu'ils mériteraient d'avoir, de temps en temps, un putain de dérouge. Autre que si c'est euh, des, euh, des euh, super euh, héros euh, qui défoncent. Ou en tout cas... Côté Impériaux avoir de temps en temps un hein, dé blanc parce que là c'est ça devient plus supportable. J'arrête de ce côté là. Non armé 2 euh, dés noirs, ils sont si bien, euh, sont si bien achalandés euh, que les que les rebelles. Euh, au niveau fusil blaster, il tire à 3 mais il ne lance que 2 dés. Donc euh, côté rebelle, vous tiriez qu'à 2 mais vous en lanciez 4. Ça se vaut. Euh, Je sais pas si finalement ça se vaut parce qu'ils vont se déplacer, donc ils auraient pu reculer face à l'adversité. Bref, de toute façon, ce n'est pas à ça que ça sert. Et puis, ben, Blaster Lourd Web, il tire à 1-3, hein, et non pas à 1-4 comme notre canon. Et puis, il a un des rouges, deux des blancs et, euh, et deux des noirs. Bon, là, oui, c'est sympa. Il y a quand même ce des rouge qui est peut-être à mon goût un petit peu en trop, mais euh, on en reparlera. Pivot complet. Donc, pareil, hein, quand vous faites un pivot, c'est à 360. Donc, c'est plus que n'importe quel autre euh, système mécanique. Euh, mobilité difficile. Pendant votre activation, vous ne pouvez effectuer qu'un déplacement normal. Donc, euh, vous ne pourrez, euh, pourrez pas avoir de déplacement euh, euh, supérieur à un seul déplacement normal. Le redéploiement avant ou après avoir effectué un déplacement donc normal, vous pouvez effectuer une action de pivot gratuite. Donc, ça, c'est intéressant parce que comme vous pouvez vous déplacer qu'une seule fois, bah, votre seconde action... Elle est gratuite, celle-là, c'est de vous réorienter. Intéressant. Donc, bah, il vous reste encore une action. Et puis, on verra que c'est, bah, sans aucun doute, de se mettre en attente. Hein? Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tirer. <rire> Ça, c'est marqué dans le dos de la carte. Sentinelle, euh, votre portée en attente est de 1-3. En attente, 1-3. Vous ne pouvez pas tirer après, vous êtes déplacé. Vous avez la... Voilà. Mettez-vous en attente avec cette mitrailleuse. Encombrant. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser cette arme et vous déplacer, sauf pour pivoter pendant la même activation. Donc si vous vous déplacez, vous ne pouvez pas tirer, donc mettez-vous en attente ou attribuez-vous un pion de visée. Mais euh, ça peut être utile de relancer ces satanés de dés blancs que pour une fois euh, les, les, euh, les, les les impériaux euh, se, se prennent. Bon, J'exagère, en attaque ils ont souvent des dés blancs aussi. Fixe avant, bien entendu, hein, pour tirer il faut que euh, l'ennemi soit dans l'arc avant, mais ça euh, c'est euh, classique et c'est normal. Allez, on va regarder les cartes d'amélioration. On va reparler de la même carte d'amélioration que celle qui est euh, déjà euh, présente un peu partout hein, dans pas mal de boîtes. C'est euh, la liaison haute qualité qui vous permet, je vous le rappelle, d'obtenir un ordre sans qu'il vous soit donné dans la phase d'ordre. Donc ça vaut 10, je l'ai dit, ça vaut cher, mais ça permet de savoir quand est-ce que vous jouez. Et là par contre, pour euh, le web, c'est encore sans aucun doute plus important ou tout aussi important qu'avec le canon. Parce que si à un moment vous devez pouvoir vous calter, et il va il va falloir il va falloir pouvoir déplacer cette ce, ce blaster, cette mitrailleuse et puis et puis voilà c'est pas c'est pas déconnant de, de, de se rajouter ça. Surtout que ça vaut que 55. Donc dans une liste d'armées, vous rajoutez 10 points, ça fait ça fait pas grand chose. Il faudra bien entendu choisir entre la surcharge et le générateur de barrage. Euh, ce sont des valeurs qui s'inclinent. Hein. Attention, n'oubliez pas. Donc le générateur de barrage, il va vous donner euh, si, euh, si vous tirez euh, avec une arme à distance fixe, donc là c'est le cas en l'occurrence Vous ajoutez euh, deux dés blancs et vous appliquez suppressif Donc là c'est clairement la mitrailleuse qui va euh, canarder comme une malade sur, euh, sur les troupes Si vous voulez jouer cette mitrailleuse contre les troupes, c'est ce, ce dont il faut vous équiper Parce que vous allez lancer un max de dés blancs, si vous visez vous pourrez les, les relancer derrière Donc voilà, moi après j'imagine pas cette mitrailleuse là contre du lourd de toute façon, côté rebelle, ils ont rien qui soit euh, significatif et qui mérite qu'on essaie de tirer dessus avec un, un gros canon. Et puis des gros canons, vous en avez d'autres euh, côté côté empire. Donc utilisez plutôt cette mitrailleuse contre l'infanterie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais commencer à l'aborder. Puis si je vois, en fonction du jeu, que c'est pas trop euh, pas trop efficace, je, je changerai peut-être d'avis. Mais voilà, autant le 1/4 FD, c'est clair, c'est contre de la mécanique. Autant en fait le web à mon avis c'est contre des troupes concentrées et il faut avouer que côté rebelle il y en a pas mal. On reparle quand même de la surcharge de générateur donc elle est intéressante parce que pareil une arme fixe donc c'est le cas. Et eh bien vous allez gagner un des noirs. donc voilà vous en avez trois au lieu, au lieu de deux. Et puis vous avez impact 1 donc ça c'est intéressant parce qu'à l'impact 1 vous l'avez pas euh, sur cette mitrailleuse. Après vous gagnez que impact 1 donc vous transformez hein, une touche en critique. On le voit, hein, la, la, la, la mitrailleuse, elle n'est pas forcément euh, dédiée et pensée pour attaquer euh, du gros lourd. Mais je le redis, côté, euh, côté rebelle du gros lourd, il n'y en a pas forcément. Voilà, que dire de ce web Techniquement, enfin euh, graphiquement, déjà, la, la, la figurine est superbe. Et puis, bah, ils se sont posés la question, si on sort le canon, qui va quand même bien aider, hein, je trouve, hein, euh, les rebelles, qu'est-ce qu'on va sortir pour l'Empire c'est dommage de vouloir constamment faire une espèce de, de flip-flap. Hein. On sort un truc pour eux, donc on sort un truc pour eux identique. Euh, non, vous pouvez sortir un truc et puis, euh, et puis sortir pour l'Empire dans, dans la vague d'après. Vous n'êtes pas obligé d'être en miroir constant. Donc ça, c'est un petit reproche que je vous fais. Euh, maintenant, cette mitrailleuse, ben, elle est belle, elle fait envie, elle va servir sur le terrain. Mais elle est lourde, elle est difficile à déplacer. Et finalement, Star Wars The Legion, c'est un jeu de mouvement. Si vous restez statique, ben vous pouvez camper, hein, effectivement. Hein. Et puis, il y a des rebelles qui campent bien, hein, surtout sur Riggy TV. Nos comments, <rire> je vous embrasse. Mais euh, voilà, si vous décidez de camper, eh ben euh, ouais, effectivement, euh, c'est un, un super matos. Maintenant, euh, Star Wars Legion, ça reste un jeu d'objectif. Ça reste un jeu où il faut avoir de la mobilité. Souvent, dans les scénarios, il faut aller chercher quelque chose. Il faut se déplacer. Là, vous tirez qu'à 1-3. Donc, c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Et euh, il va y avoir quand même, il y aura quand même certaines limites. Donc, je suis content, belle pièce, belle figurine. Ça touche mon cœur parce que c'est haute et que forcément c'est l'Empire Contre-Attaque et c'est mon épisode. Maintenant, il bah, n'y a pas photo pour moi, le, le, le 1.4 FD est beaucoup mieux senti, était beaucoup plus utile à sortir que cette mitrailleuse qui reste belle, intéressante. Et puis malgré tout, Star Wars Legion, Légion, c'est beaucoup maintenant de modélisme. Donc ça va plaire à un grand nombre d'entre vous. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets pour canarder les troupes rebelles qui seront en face. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Bye bye